Je m'appelle Elodie Dubar et je suis coordinatrice enfance-jeunesse à la mairie de Chaponneau. Euh, je suis de formation éducatrice spécialisée et depuis environ 10 ans, je suis désormais sur des missions de coordination enfance-jeunesse. Euh, J'ai fait la formation de promeneur du net en janvier 2020, donc ça fait dès maintenant deux ans que je suis promeneuse du net. Donc en un mot, comment je définirais les promeneurs du net Je les définirais avec le mot spontanéité. Euh, je trouve que la présence des, des promeneurs du net sur les réseaux sociaux amène justement cette, euh, cette immédiateté, cette spontanéité euh, qui est bah, très présente euh, dans, bah, dans la culture euh, des, des jeunes. Euh, les jeunes peuvent nous contacter directement via nos réseaux euh, sur, euh, en message privé euh, ou répondre voilà, sur, euh, sur des groupes qu'on qu a créé avec eux. et Ce qui crée voilà, cette, euh, cette autre temporalité et ce qui je trouve est très intéressant dans le travail au niveau du de, voilà, de, de travail avec le public jeunesse. Promeneur du Net m'a apporté tout d'abord euh, bah, une connaissance de l'utilisation des réseaux sociaux puisqu'à titre personnel, je n'avais aucun réseau social avant de me lancer dans, dans cette formation. Euh, donc ça a permis voilà, de découvrir euh, bah, tout ce que ces plateformes pouvaient euh, proposer euh, au niveau communication, au niveau échange, au niveau euh, bah, création de, de groupes et de contenus. Euh, ça m'a apporté également bah, d'être de, de, intégré dans un réseau de professionnels euh, très divers, puisque désormais à Lyon on est plus d'une centaine de promeneurs du net, euh, à la fois bah, voilà, des éducateurs spécialisés, des animateurs jeunesse, euh, des personnes qui travaillent euh, euh, plus dans les missions de Local et donc c'est très très riche d'avoir ce, ce panel de métiers euh, et la dernière chose et qui n'est pas des moindres c'est que le label Promeneur d'unettes nous donne une légitimité dans nos interventions auprès des collégiens puisque nous nous intervenons euh, voilà dans, dans les dans le collège de, de Chaponneau. et le fait de voilà d'avoir cette ce, ce label là euh, nous permet de d'être euh, accueilli les bras ouverts, on était déjà très bien accueillis au Collège du Chaponneau, mais d'autant plus euh, puisque ça nous légitime en fait dans nos interventions, notamment au niveau de, de tout ce qui est numérique. Donc on a profité en fait du confinement euh, euh, en 2020, du fait que nos activités soient, soient limitées euh, voilà, sur, cette part, sur cette période là, pour créer euh, un escape game. Euh, donc ce serait plutôt un serious game parce que bon, l'idée n'est pas de sortir d'une pièce mais plutôt c'est un escape game pédagogique qui permet de, de comprendre une situation, une histoire d'un élève qui a, qui a disparu. Donc on met les, les élèves de quatrième, donc ce sont des élèves de quatrième qu'on met en situation, ils prennent le rôle de détectives privés euh, qui vont aider des enquêteurs qui ont déjà commencé à travailler sur, sur cette histoire. Et en deux temps, donc un premier temps, euh, plutôt de fouille dans, dans le réel, ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé pour cet élève. Donc fouille euh, voilà, dans les différents espaces du collège, où ils, re, ils retrouvent des indices qui leur permettent d'accéder ensuite à une deuxième partie, un game numérique que l'on a créé sur la plateforme Geniali, euh, et dans cette game numérique, les élèves vont passer par les différents réseaux sociaux, donc Instagram, WhatsApp, euh, Facebook, euh, voilà, fin, les mails, tout ça, pour essayer de comprendre euh, quelle a été la, la, la place de chaque protagoniste dans la situation du harcèlement et de cyberharcèlement de, de cet élève qui a disparu. Euh, C'est un, es un escape game qui dure deux heures, euh, avec une partie aussi libre d'échanges avec, euh, avec euh, les élèves et surtout euh, un, une, une transmission des outils euh, qui sont à leur portée au niveau du, du collège euh, et au niveau même plus national, donc les numéros qu'ils peuvent appeler, les personnes qu'ils peuvent contacter au niveau de leur collège puisqu'ils ont un groupe ressources au collège de Chaponneau euh, pour traiter les situations de mal-être et de harcèlement scolaire. Euh, donc voilà, c'est une intervention qui est très appréciée, ça fait deux ans désormais qu'on la met en place au niveau du collège. On a des très bons retours des élèves et euh, voilà, ce qui nous permet, ce qui nous donne envie de, de l'améliorer et de continuer dans, dans cette voie-là. Un mot de la fin, c'est que, bah, voilà, euh, Promeneur du Net, bah, on, on, on a débuté, nous, au niveau à Chaponneau, bah, en pleine période de confinement, donc forcément, on avait euh, ce, ce temps-là, cette énergie-là, et puis, bah, vraiment, l'outil qui nous a permis de continuer euh, à faire nos métiers, euh, parce que étant tous confinés, en fait, on s'est retrouvés un peu bah, au chômage euh, technique, euh, mais grâce, en fait, à, à Promeneur du Net, on a pu continuer à créer un lien euh, avec, euh, avec les jeunes, et, euh, et ce lien qui, qui permet et qui on a envie encore de développer justement sur, sur l'aspect des contenus de ce qu'on peut, qu peut leur apporter.